Hé hey les gars, regardez ça, sa quête de l'âme C'est trop Hé les gars, regardez ce que je viens de trouver, c'est un livre qui parle des formules magiques et des fantômes. Oh mais ça c'est pourri C'est pour les gamins, c'est de l'imagination, et tu le sais bien ça mais arrête, ça fait trop peur Hé hey les gars, ça n'existe même pas, quand même Mais attendez les gars, ça peut être utile C'est une formule magique de la mort, contre euh... les mauvais esprits et les zombies Oh, oh Allez, venez, on va jouer à la console. Ouais non, mais attendez Attendez Je vais aux toilettes que c'était la voix de Zach. Ouais, je crois. Faudrait peut-être qu'on aille voir. Ok, dis si vais. Eh les gars Oh purée y pas qu'un lien dans les toilettes C'est trop bizarre C'est pas trop flippé Oh purée, on en retient un zombie Calme-toi, calme-toi, on comprend rien là Oui, calme-toi, y'a pas le feu. Ah Ouais, ben est passé Martin Il a sûrement pu se faire attraper Oh ben ça, ça fait trop peur Eh, hey, Tu te souviens du bouquin que Zacharia avait trouvé Ah oh oui, avec la formule pour éliminer les fantômes. Il faut absolument le retrouver. On y va Thank you.